Il est possible d'obtenir le visa digital nomade en estonie si oui comment dans quelles conditions c'est ce qu'on va voir avec benjamin benjamin entrepreneur programmeur qui vient de s'installer il y a six mois en estonie via notre accompagnement et on va faire une interview inédite on va parler des avantages des inconvénients son retour d'expérience personnelle et comment est ce qu'il a fait pour s'extirper du canada en un temps record et pourquoi il l'a fait etc donc restez bien jusqu'à la fin de cette vidéo puisque ça va être plein de pépites plein d'actions Concrète à mettre en place de sorte à réussir son expatriation en tant que non-citoyen européen. Et je commence tout de suite l'interview avec Pourquoi as-tu décidé de quitter le Canada, Benjamin C'est parti L'ouverture qu'il y a ici, qu'il n'y a pas nécessairement comme euh, au Québec, euh, de même qu'au Canada. Euh, l'ouverture aux autres, l'ouverture aux nouvelles idées, euh, l'ouverture au changement, mais une forme de changement qui est, qui est positive essentiellement, qui est constructive. Au Canada, les choses ont une certaine tendance à fonctionner encore comme il y a 50 ou 60 ans. Mm. Au niveau des entreprises, au niveau du gouvernement, au niveau de la société, ce genre de choses-là. Puis ça, ça cause de nombreuses difficultés qui n'ont pas vraiment lieu d'être dans la vie de tous les jours. Donc, c'est toutes des choses qui m'ont... Euh, oui, qui m'a énormément attiré ici en Estonie. Ok, donc un changement d'état d'esprit, au niveau d'état d'esprit, même administratif, bureaucratique. Oui, puis la facilité aussi de faire affaire ici, puis même juste de fonctionner. Je te dirais par exemple que je réfléchis régulièrement à quel point c'est facile de vivre à Tallinn. Hum. Comme, particulièrement comme expatrié, c'est une ville qui est bien faite, les gens sont intéressants. C'est vrai que les Estoniens, comme on dit, sont un peu introvertis, mais au pire. pire. Comment, comment tu le vis, ça d'ailleurs, euh, la, la différence entre le Canadien et l'Estonien? Correctement, je te dirais, c'est plus... Euh... Au Canada, on a beaucoup cette idée-là que les gens sont, sont polis, sont souriants, ce genre de choses-là. C'est l'idée que je me fais aussi. Hein. J'y suis pas allé encore, mais c'est l'idée que je me fais. C'est l'image qui est généralement projetée, effectivement. Puis, il y a du vrai là-dedans, mais euh, ça a une certaine tendance à être superficielle. Comme les gens vont te saluer, vont te sourire, particulièrement si tu viens d'ailleurs et tout ça. Mais c'est très difficile de, de développer des relations euh, de toutes sortes au Canada. Que ce soit en amitié, en amour, en affaires, etc. Euh, Puis c'est plus un petit peu comme une, une sorte de rituel. Les gens, ils se disent, oh bon, euh, bonjour, euh, comment ça va, sans vraiment attendre de réponse. Tandis que, ici, de, de mon expérience jusqu'à date, c'est vrai que les gens sont, sont un peu plus froids après ma barre. Um, mais je considérais les cons Estoniens comme étant surtout des, des gens introvertis. Ouais. Donc, comme c'est pas tant qu'ils sont fermés, mais justement, ils ont simplement un peu, un peu plus d'introversion mmh. que la moyenne, puis ils sont, ils sont, sont un peu plus euh, tournés vers eux-mêmes. Mais en même temps, jusqu'à date, j'ai été en mesure de, de développer déjà comme quelques relations autant des amis, faire des activités, de, de, de développer des, des idées d'affaires, etc. Puis je trouve ça intéressant quand même parce que c'est ça, ça, ça prend simplement comme un peu plus de temps. C'est les choses prennent un peu plus de temps, mais au fur et à mesure qu'on qu qu investit justement à discuter, prendre des relations, etc. Ben, les choses se développent comme elles sont censées se développer. Puis c'est sûr que dans certains cas, ça ben, ça marche pas. Comme ça ça, ça, ça m'est même arrivé, en fait, de, de, depuis que je suis ici, comme une personne qui me dit Ah, tiens, ça, ce que tu fais, je te, trouve, je, je te trouve bien gentil, Benjamin, mais ça ne m'intéresse pas. Puis c'est ça qui est ça. Pis... ça reste comme ça en rancœur. C'est clair, c'est direct. Oui, pas de perte de temps. J'aime bien cette, cette allusion, euh, disons, américain, estonien. Mm -hmm. Américain, mm -hmm. c'est une pêche. Mm -hmm. L'estonien, c'est noix de coco. Donc la, mm -hmm. la, la la couche est très facile à, à percer euh, pour les Américains, mm -hmm. la pêche. Mais par contre, quand il s'agit de creuser davantage, d'établir une relation long terme, on arrive au noyau et ça devient difficile. Mm -hmm. L'estonien, c'est complètement l'inverse, c'est mm -hmm. la noix de coco. Mm -hmm. Donc c'est difficile à percer d'abord, mais une fois euh, qu'ils ont confiance en nous, et eh ben c'est euh, c'est ils sont ils sont prêts à ils sont prêts à nous donner tout ce qu'ils ont. Ouais, et étant moi-même un peu introverti de de, de nature en fait. Ah, Moi, ouais, j'ai l'impression que je comprends bien en fait comment est-ce que les Estoniens fonctionnent. Top Parmi tous les pays euh, qui proposent le visa digital nomade, on, on y reviendra un peu plus tard, comment tu l'as obtenu, ça, ça va être intéressant pour, pour les non-européens qui, bah, qui se posent la question de comment s'expatrier mm -hmm. euh, en Europe notamment. Euh, pourquoi tu as décidé de t'installer en Estonie plutôt qu'ailleurs qu Parce que ça avait le meilleur équilibre. En fait, de, de, de tous ces pays-là, évidemment, j'ai regardé comme certains pays, par exemple, en Amérique latine. Mmh. Euh, puis, pas euh, Le Nicaragua en particulier. On m'a parlé un peu euh, du Guatemala. J'ai bien sûr regardé aussi euh, le Mexique qui est en train de se développer à ce niveau-là aussi de, depuis ces quelques dernières années. Euh, mais en fait, comme l'Estonie, le, c'est comme la croisée des chemins, je dirais. Comme, autant au niveau culturel, au niveau technologique, au niveau juste comme le fonctionnement en général du pays, je me suis pas senti trop dépaysé ici. Alors, évidemment, étant donné mon, mon métier en informatique, je me sens quand même bien, bien à ma place Et aussi ici. Ben oui, c'est difficile de faire mieux, en fait, comme, facile pour moi de trouver des gens avec qui travailler puis avec qui échanger. Euh, plus encore, justement, que les, les autres pays qui sont en développement à ce niveau-là. Ici, c'est quand même établi depuis un bon bout de temps, puis ça paraît. Oui, ben c'est clair qu'il y a un bon ratio de start-up par habitant, le plus élevé d'Europe, on dit, mm -hmm. avec régulièrement des entreprises qui, euh, technologiques qui font la lune des journaux, une nouvelle licorne technologique évaluée à plus, euh, plus d'un milliard en, en Estonie. C'est une fierté ici, mm -hmm. c'est l'effet Skype avec des sociétés comme Pipedrive, TransferWise, maintenant Wise, mm -hmm. euh, et, et d'autres, euh, Vérif, récemment. Mm -hmm. euh, donc, ouais, donc euh, j'imagine que, que ça doit être le, le, le, le, la, bonne, euh, la bonne situation pour toi. Tu as, as, as, mm -hmm. euh, as rencontré des, des personnes qui sont dans ton domaine ici. Oui, absolument. Puis, c'est toujours un attrait aussi de, de pouvoir tout faire en ligne mais que tout soit suffisamment proche pour aussi le faire en personne si on veut. Tu sais, ah, on, ouais. on, on a accès à tous les choix ici en fait, comme à ce, ce, ce niveau-là. C'est autant, autant toute l'infrastructure est là pour tout fonctionner à distance, en ligne, par Zoom, etc. Puis bon, les gens aussi comme ils ont, ils ont un peu cette mentalité-là en même temps. Autant de l'autre côté, il y, a, il y a vraiment comme une ouverture en même temps à pouvoir faire les deux. Ah, C'est intéressant ça. Sur la chaîne, on a toujours mis en avant l'aspect digital, numérique, mm -hmm. mais euh, le côté proximité aussi, si on veut le faire en, en physique, mm -hmm. est là. Bah, D'ailleurs, ah, co comment s'est passé le, le, le process pour toi d'obtention du, du visa Facile en fait, mais mes principales difficultés sont, sont, sont venues au niveau de la, de la documentation. Okay. Mais ça, c'est un problème de, de, de chez moi plutôt que d'ici, en fait, parce que c'était la question de faire traduire tous mes documents. Puis venant du Québec, je pouvais juste les avoir à la base en français. Mais... N'hésite ben, pas à détailler comment ça, ça s'est passé au niveau de documentation. Pas pour celui qui nous regarde, typiquement, mm -hmm. euh, euh, qu'est-ce qu'il faut prévoir, quelles sont les, les, les, oui. les subtilités. Ben, en fait, c'est sûr que j'ai mis le paquet. Je, voulais pas, je je voulais pas manquer mon coup, je voulais réussir du premier coup aussi. Mm. Euh, évidemment, ben, il m'a fallu, comme les, les, les documents de base, bon... Euh, Justement, comme preuve que j'avais un endroit où rester ici, les, les documents pour les assurances médicales. assurance médicale euh, Bon, évidemment, mes, mes preuves de voyage, etc. Mais au-delà au de ça, comme tout ce qui touchait au nomade digital. Donc, la preuve que j'ai bel et bien une entreprise avec des clients au Canada. Que tu une entreprise en dehors de l'Estonie qui puisse justifier que tu obtiennes un visa digital nomade. Oui, et qui ont certaines rentrées d'argent minimales, donc il a fallu que je démontre avec tous mes relevés de compte. C'est combien le, le montant, si tu es à l'aise de, de préciser ça C'est une information publique, hein, de toute manière. Oui, mais c'est de mémoire 3500 euros par mois. Exactement. Sur les six derniers mois, il faut montrer des fiches de salaire. Et... Exact. Donc, c'était surtout à ce niveau-là, justement, récupérer ces documents. Puis, évidemment, ensuite, comme des documents supplémentaires, comme des preuves de contrat, des échanges avec des clients, etc., pour vraiment venir appuyer. Pour prouver que tu as une activité pérenne et que tu as des clients en cours. Exactement. Puis qu'il y a du potentiel aussi, idéalement, comme de développement et tout ça. Puis, voilà, donc ça... ça... Aussi, titre de propriété de l'entreprise. Oui. Je sais que, bon, on a accompagné, on a accompagné Benjamin pour pour l'ensemble et on avait qu'est-ce qu'on avait des chères d'entreprise c'était non mais oui le les, les actions en fait comme les, les justement oh. comme faire la, la preuve de propriété preuve de propriété au registre des entreprises exact. canadien, c'est ouais. ça. ça, mais tout était en français. Oui, c'était la grande difficulté en fait parce que, ben évidemment, il a fallu tout traduire en anglais. J'ai réussi à m'en tirer en utilisant un compte sur DeepL comme un compte professionnel qui a fait la traduction machine automatisée. Je me suis dit que ça, ça pouvait bien, ça pouvait bien aller avec le concept estonien en même temps. Puis, ça, ça a été une petite crainte que j'avais justement comme de voir qu'est-ce qu'elle allait en penser, mais dans les faits, le processus s'est passé très bien. Comme okay. une, une, une fois que j'ai eu les, les documents en main, ça a simplement été euh, question d'attendre quelques semaines. Quelques semaines? Oui, puis euh, en fait, euh, au, au bout de, de, de trois semaines, en fait, ils ont même fait le suivi avec moi. et m'ont écrit pour m'indiquer s'il manquait quelque chose ou non. Puis justement, comme j'ai échangé brièvement avec les, les, les gens... L'administration. Les, les, les, ouais, voilà, comme les, les, les gens des douanes, que pour leur demander, oui, comme, comment va, va la demande, puis ils m'ont dit, ah oui, euh, ne vous inquiétez pas, on vous donne, vous, votre visa est déjà accordé, c'est juste une question administrative, vous l'avez dans une semaine. OK. Euh, en quelques semaines, tu dis, mais à partir du moment où tu as décidé de, de t'expatrier. Mm -hmm. Jusqu'au moment où tu as obtenu le visa Combien mmh. de temps il s'est écoulé presque. Je te parle de lorsque tu étais au Canada, lorsque tu te disais bah, quelle ambassade euh, solliciter ou faire ma dé... mon dépôt de dossier, etc. Mmh. Il s'est passé combien de temps En tout et partout, presque quatre mois, je dirais. Quatre Comme mois. Le moment où est-ce que j'ai Je commencé. pose la question hein, de manière complètement innocente. Moi, je, je connais la réponse, mais mmh. on va détailler ensuite le, le pourquoi. Mmh. Mais non, c'est comme à partir du, du, du moment que j'ai pris la décision, que j'ai commencé à entamer les, les démarches, puis la documentation, c'est à peu près ça le, le temps que ça a pris. l'a pris. À peu près la moitié de ça étant passé en Estonie. Étant donné que je suis arrivé ici, ça m'a pris quelques semaines le temps de... de euh, trouver pied, me, me mettre en place, me loger, puis m'habituer, tout ça. Donc, quatre mois, euh, tu avais un droit de séjour de 90 jours en, ouais. en Estonie en tant que citoyen du Canada. Donc, ouais. tu as fait les démarches à partir d'ici, ce qui, ce qui, est assez, ce qui était ouais. assez pratique plutôt que de, de te déplacer, je crois, en Ontario. Effectivement. C'était en Ontario, puis ouais. il y avait des restrictions, des mesures au, au niveau du Covid. Tu as fait ton expatriation, en... bah, c'était entre avril et août 2021, donc avec mm -hmm. des, mesures, des mesures assez, assez strictes. Donc, euh, on a eu la chance de pouvoir faire la demande sur place directement avec bah, ta fenêtre de 90 jours. Euh, effectivement, oui. Qu'est-ce qui, qu qui, qu qui était difficile pour toi Quatre mois, c'est un moment euh, avant, avant de partir. Euh, on a eu bah, plusieurs échanges préalables avant ton départ. Mmh. Euh, je me rappelle très bien des conversations. C'était euh, vraiment, un, selon moi, une étape essentielle. Euh, qu quels étaient les, les bloqueurs, les bloque Comment tu, avec un peu de recul, comment mmh. tu, tu vois la situation Comment, ouais, qu'est-ce qui t'empêchait, on va dire, qu'est-ce que tu, qu'est-ce qui t'empêchait de passer à l'action de manière plus rapide, on va dire mmh. Ouais, mais en fait, je dirais que c'était quelque chose que je voulais faire depuis déjà plusieurs années. Pas nécessairement spécifiquement l'Estonie avant 2020, je dirais. Euh, mais cette idée-là de devenir nomade digital, ça faisait euh, presque cinq ans que je travaillais là-dessus. Puis la, la grande difficulté, en fait, c'était que j'attendais un moment où est-ce que mes affaires au Québec puis au Canada seraient suffisamment stables pour pouvoir, euh, bon, partir tranquillement, l'esprit en paix, les projets sont en place, les clients sont contents, tout va bien, etc., etc. Puis vraiment comme pouvoir euh, voilà, tu sais, pour pouvoir partir avec un certain timing qui m'allégerait le travail, qui m'allégerait la charge et tout ça. Là, dans ce cas-ci, étant donné les, les, les circonstances, entre autres de la COVID, puis certaines circonstances personnelles, il a fallu que je prenne la décision plus difficile à ce moment-là de dire « Ok, les circonstances ne sont pas idéales. Il y a tout un tas d'obstacles, beaucoup au niveau, par exemple, administratif, par-dessus lesquels il faut passer. » Euh, mon appartement au Canada que, que, que des complications parce que par exemple pour organiser pour... avec le dépôt de garantie, le, la notification de départ, tout ça. oui surtout que l l... Oui puis pour, pour la, la, la parenthèse en fait au Québec c'est très compliqué à ce niveau là. Je crois qu'on est dans, dans les plus compliqués au monde pour gérer des appartements et des, des, des choses comme ça. Comment euh, en France aussi on est, on est on est pas mal en France. Ah j'imagine mais c'est parce qu'en fait, on doit -tout les, toutes les locations doivent être faites avec un bail annuel qui va euh, du 1er juillet au 31 juin. Donc, le fait que je sois parti en fait à la mi-juillet, euh, ça voulait dire essentiellement qu'il fallait que je me prépare potentiellement à devoir payer mon appartement toute l'année. Une année supplémentaire. Oui, sans être là, ce qui évidemment est assez dispendieux. Puis, éventuellement, devoir gérer le déménagement à distance, etc. Sinon, il faut bien sûr s'organiser avec le propriétaire. Et c'est comme ça pour un peu tout. Comme à ce moment-là, justement, comme j'étais en train de regarder mes options, je me demandais, bon, est-ce que j'achète une voiture? Ouais. Euh, est-ce que je vais dans, dans, dans une telle direction au niveau de l'entreprise ou non? Ouais. Et ainsi de suite. comme Bref, où est-ce que j'investis mon, mon, mon temps puis mon énergie? Puis, ça lui demandé de faire des choix assez, assez difficiles à ce niveau-là. Le principal étant euh, aussi au niveau, au niveau de, de, de mes relations, comme euh, ma famille, mes amis, euh, justement, les clients, en fait, comme je, je, je dirais mes clients, c'est pour eux que ça a été le plus transparent. Ouais. En fait, euh, bon, étant donné que je travaille déjà avec des gens à la grandeur du Québec, on travaillait déjà à distance, etc., etc. Pour eux, ça, ça s'est bien passé dans l'ensemble. Mais il y a eu comme beaucoup ces, ces questions-là, justement, étant donné que ce n'est pas, euh, pas une petite décision. T'sais, on s'entend ouais. que j'étais décidé à dire si je pars, je ne pars pas pour quelques semaines, je ne pars pas comme un touriste, je pars comme quelqu'un qui est dans l'idée d'émigrer mmh. ou de, de, de s'expatrier au, au grand minimum six mois, un an, peut-être deux, peut-être plus. Puis, bien là, évidemment, à ce niveau-là, les, les, les partenaires d'affaires potentiels, ça, c'était une autre question que les clients. Les amis, plus compliqués aussi. Beaucoup de gens ont des attachements, tu sais, essentiellement. Comme des, des, des gens qui ne veulent pas nécessairement qu'on parte pour toutes sortes de raisons. La situation de la COVID, les restrictions, etc., etc. Puis, beaucoup. Surtout en bout de ligne, comme une, une, une grande incertitude de, de, de dire « Ah, tu je, je suis jamais réellement sorti du Canada avant ça, à part pour voyager, pour visiter en tant que touriste quelques pays. » Et là, non seulement je fais ça, mais c'est pas juste, bon, à, dans, dans une autre province, dans, dans, dans le Canada. C'est pas juste aux États-Unis, c'est pas juste au Mexique, en Amérique du Nord. Outre-Atlantique, hein, c'est Oui, c'est un autre océan un, dans, dans une culture que je, je ne connais pas à l'avance. Bien sûr, j'avais visité un peu l'Estonie. On s'était rencontrés comme ça d'ailleurs. Exact. En mmh. six jours temporaires de mmh. vacances, en fait. Oui, voilà. Puis c'était pour visiter puis avoir une idée. Mais évidemment, on peut jamais avoir une vraie une vraie idée en profondeur avant de l'avoir fait pour vrai. Tu n'es pas le seul. Hein. Vraiment, la, la culpabilité euh, de l'expatrié qui laisse famille et amis, c'est c'est quelque chose de récurrent dans, mmh, mmh. dans le milieu de l'expatriation. Mais euh, bah, Dieu merci, il y a des avantages qui font que mmh, mmh, mmh. la balance avantages inconvénients bah, soit soit favorable euh, dans le cadre d'une expatriation. Et qu'est-ce que tu dirais? Là, après six mois de recul en Estonie, quels sont les véritables avantages pour toi de vivre en Estonie? Honnêtement, le, le tout premier que je, je dirais, c'est que, que, que c'est un endroit qui est très vivable. Mmh. Le, le Tallinn en particulier, mais l'Estonie le, du peu que j'ai visité jusqu'à date en général, les, les choses fonctionnent bien. Hum. Il ouais. hum, y, y a une facilité à simplement faire les choses de la vie de tous les jours ici que je n'ai pas retrouvé ailleurs. Puis... Par exemple? Euh, le transport, par exemple. bon J'ai voulu visiter des amis dans, dans, dans la campagne. Hum, tout le, le, le transport en commun, les, les autobus qui se rendent à tous les petits villages à toutes les heures ou à toutes les deux heures, ça se fait comme ça, tu achètes tes billets en ligne, tu te okay. présentes, hop, c'est réglé, c'est super facile. Au Canada, c'est pas comme ça? Non, du tout. C'est très difficile, en fait. Le, le, le, le, le réseau de transport en commun, généralement, au Canada, couvre principalement juste les grandes villes. Et hum, au Canada, le, le fait que ça soit très très grand. On n'a pas une très forte densité de population pour le, le, le territoire immense qu'on a. C'est vrai. Puis ça l'a ça pour résultat que les, les, les réseaux de transport en commun ne sont, sont pas très développés, de un. Okay. Hum, puis de, de, de deux, en fait, que c'est... En fait, de, dès qu'on sort des villes, il faut essentiellement une voiture pour vivre. Je comprends. Okay. C'est une nécessité. Tandis que ici, on est comme dans... Le bon entre deux, la, la, la bonne européenne. On peut facilement s'y rendre, c'est un petit pays géographiquement et mm -hmm. tu arrives à te, à te déplacer euh, aisément avec les transports en commun pour faire mm -hmm. du, du bénévolat, par exemple. Tu, exact. Euh, ou participer à, à des clubs d'intérêt commun. Oui, ou justement aller voir des amis ou ce, ce, ce genre de choses. En fait, c'est même quelque chose que j'ai trouvé bien amusant les quelques premières fois parce que, euh, justement, certaines journées, j'ai fait des petits, des, des, des petits déplacements d'une heure, une heure et quart en autobus. Okay. Puis les, les gens, particulièrement les, les, les Estoniens, me disaient « Ah, mais c'est loin, c'est un gros déplacement, inquiète-toi pas, j'espère que ton, ton voyage en autobus va bien se passer. » Sans comprendre qu'en fait, à une certaine époque, pour, pour, pour mon travail, il y a quelques années, je faisais une heure et demie d'autobus aller-retour. Donc, une trois heures d'autobus heure heure. à tous les jours pour mon travail. Donc, moi, de, de dire « Ah, je, je peux aller dans un petit village, aller participer à un festival et rencontrer ouais. des gens en l'espace d'une heure. » Et combien ça te coûte, généralement, ces trajets C'est euh, deux euros et demi, quelque chose comme ça. Et au Canada pour euh, distance égale? C'est presque dix fois sauf hein? Ok. Ah, C'est la, la nécessité de la chose. Donc, facilité de se déplacer? Oui, le, le, la, la, taille, la taille des choses en général. L'accessibilité, je dirais. L'accessibilité. Le fait, euh, justement, comme ça, ça vient, ça vient un petit peu avec ça, comme par exemple à Tallinn le fait que tout soit proche, on peut se rendre partout à pied. Le, le, Tallinn est une ville qui est très propre aussi. Euh, J'apprécie comme particulièrement l'environnement mm. euh, auquel on voit que les, les, les Estoniens font attention. Et puis cette possibilité-là de dire Ah, ben tiens, Tallinn, d'un côté on a la mer, de l'autre, on a la forêt. On peut profiter de En, en fait, on, on a le, le meilleur de tous les mondes ici, à ce niveau-là, parce qu'on a autant. Le côté très avancé, très social, très technologique, les, les, les gens sont proches, c'est facile de se visiter, se rencontrer, etc. Puis de l'autre côté, si on veut profiter de la nature, ben voilà, une petite marche, un petit trajet en autobus, puis c est, c est, tout est là. Hein. C'est vrai que quand on soulève le capot, on voit que c'est une machine qui est bien huilée, qui, qui est bien huilée ça tourne bien. Et c'est vrai que le côté nature euh, est, un, est une une fierté des estoniens c'est quand même un pays qui est très densément peuplé de nature donc euh, bah, je suis content que ça te plaise surtout qu'il vient qui vient du Canada donc, euh, accessibilité, accès à la nature, coût de la vie, tu, brièvement. C est, c est... Tout à fait, à part, euh, à part le logement puis les, les dernières circonstances au niveau du, du prix de l'électricité. Mm -hmm. euh, je dirais que ça me coûte environ la moitié de mes frais de, de, de ce que ça me coûtait au Canada. Ok, moitié des frais, grosso modo. Ouais. En termes d'électricité, tu as eu un... Comment est-ce que ça a évolué pour toi ici, en Estonie? Ben... Les prix, à, sa... à savoir que les prix de l'énergie ont augmenté en Estonie. Mm -hmm. Toi, tu l'as vécu comment? La différence était de combien à peu près? J'ai eu la chance, en fait, que mon, mon propriétaire ne m'a pas demandé, en fait, de, de, de payer l'électricité. Comme il l'a inclus dans, dans, dans le prix du loyer euh, dès le début. D'accord. Donc, okay. le, le prix de l'électricité, ce que j'ai trouvé très agréable d'ailleurs. C'est hein? tout inclus, quoi. C'était. Ouais. Donc, la dernière fois, tu m'as invité chez toi, on. Bah, t as, t as un deux pièces, mm -hmm. indépendant. Ouais. Et tu à combien de, de loyer 500, 500 euros tout inclus. 500 euros tout inclus avec l'électricité, tout inclus. Ouais, absolument tout inclus. Évidemment, je, je, je me doute que je suis, je suis tombé okay, sur Nobel pour, pour, pour, pour trouver des deals comme ça. Je, je, je me doute que je suis tombé sur Nobel mais en même temps, ça, ça j'avoue que ça l'a aidé un peu mon, mon opinion de, de tout ça en même temps, parce que même mon, mon propriétaire est un, est un mec très sympa. Et tout ça, puis il... moi, évidemment, c'est sûr que je, je l'ai vu comme par l'intermédiaire de, de mes amis, comme les, les gens que je connais, c'est que. Qui m'ont mm -hmm. dit que, ah oui, ça l'a ça, ça monté de, de, de ça façon feramineuse énormément. Mm -hmm. Même justement, comme certains m'ont dit, ah oui, ça l'a ça triplé, ça l'a quintuplé, euh, ce, ce genre de choses-là. Ce qui est. J'avoue que Il y a de tout, en fait. Il y, a, il y a plusieurs avis. Il y a des avis mitigés sur le sujet. Mm -hmm. euh, mm -hmm. Il faut savoir que les prix partent de bas. Mm -hmm. Donc, il y a une certaine marge de progression. Euh, l'inflation au niveau des prix de l'énergie est, est réelle en Estonie. Mmh. Et il y en a qui la subissent plus que d'autres. Mmh. Pourquoi Ça dépend de la typologie de biens. Mmh. Si c'est des logements neufs euh, faits euh, avec un certain standing énergétique, mmh. avec peu de déperdition, qui ne perdent pas euh, le chauffage, la, la chaleur euh, générée mmh. par une mauvaise euh, un, un sonorisation ou par une mauvaise isolation, euh, ces logements-là ont pris 20%, 20% comme mmh. c'est le cas euh, euh, sur la plupart de nos logements neufs. Mmh. Comme tu le sais, historiquement, on fait de l'investissement immobilier ici. On aide les investisseurs à générer des revenus passifs et à sécuriser leurs revenus euh, ici en Estonie et en leur proposant des, autres, des solutions pérennes comme des logements neufs et dans euh, on a eu des augmentations de 20%. Maintenant, pour les bâtiments style soviétique, tu vois, les vieilles factures, là, là on, parle de, on parle de plus de 50% pour certains, mm -hmm. voire plus même. Oui, euh... bah je, je peux imaginer, j'avoue que ça, c'était un élément que je n'avais pas considéré à l'origine, par exemple, à ce niveau-là, comme s'il si y a quelque chose que je peux dire en contrepartie, par exemple, du Québec, c'est qu'au Québec, euh, on ne voit à peu près jamais ce genre de mouvement-là, étant donné que l'électricité est déjà presque 100% euh, provenant de l'hydroélectricité, puis mmh. est nationalisée. Okay. Donc, c'est une question à laquelle on ne réfléchit pas habituellement, parce qu'il n'y a, a pas vraiment de fluctuation ou de possibilité d'eux. Il n'y a pas de jeu d'influence entre, par exemple, la, la Russie, qui est à proximité de l'Estonie, qui peut, on va dire influencer positivement ou négativement sur les prix de l'énergie? Non, c'est ça. Tandis qu'ici, c'est quelque chose que j'ai pris conscience de, de, depuis ces, ces quelques derniers mois, justement, que ah oui, euh, c'est chauffé, éclairé, etc., euh, avec le gaz, euh, avec le pétrole, euh, peu importe, etc. C'est un élément à prendre en considération, justement, comme quand, quand je me cherche un un nouvel appartement ou quelque chose comme ça. Super, hum. ben, tu vois, ça fait un segment parfait. J'allais te demander, quels sont les, les, points, les points négatifs de l'Estonie? Qu'est-ce qui te manque du Canada, en fait, ici? Avec six mois de recul, maintenant. J'avoue que j'ai une certaine chance d'avoir principalement retrouvé ce que, ce que j'appréciais du Canada ici. Oh. Donc, euh, même en fait, ça m'a ça bien fait rire le... le... J'ai même été capable de trouver du sirop d'érable en cas de besoin. <rire> Ce, ceci dit, c'est toute, toute proportion gardée parce que... Okay. Euh, ouais, tu on peut acheter comme par exemple une, une canette d'un un litre de sirop d'érable pour euh, 7 ou 8 dollars, quelque chose comme ça. Okay. Tandis que bon, ici c'était euh, 10 euros pour la, la, la toute petite bouteille de 250 millilitres, donc ouais, 8 9 fois près de le, le prix. Mais en toute honnêteté, si je, je, je, je considère que si c'est le, le plus grand avantages que je suis capable de trouver, bon, il y a, il y a certaines petites, petites choses comme ça, justement, des, des choses que j'étais habitué de. de... par exemple, là, c'est vraiment l'occasion de, de faire le, le, le bilan, disons, le, le, d'éclairer les personnes qui regardent cette vidéo, tu vois, les aider. Ben, je, je, je dirais peut-être comme par exemple au niveau de de, de l'alimentation, comme ah. des des. des j'ai eu comme certains changements à faire à ce niveau-là. Bien, bien sûr, il fallait s'y attendre. Euh, certains légumes, comme j'ai difficulté à trouver euh, certains légumes comme des, des, des haricots. Des haricots, euh, des, des, des, des haricots, des pois, des choses comme ça que j'ai retrouvé comme en allant, euh, par exemple, le, le, à l'automne dans, dans, dans les petits marchés. Comme dans dans la rue et tout ça, mais que je, je te retrouve à peu près pas même dans dans, dans les supermarchés. Mais je te donnerai une adresse de de de, de marché marché de fruits et de légumes. Alors là, c'est pas là, c'est pas nécessairement la période, mm -hmm. mais euh, ça va ouvrir bientôt et même euh, je te donnerai quelques adresses pour trouver ça. Voilà. Oh, tout à fait. Et je, je dirais en général, c'est surtout une question de, de, de s'habituer un petit peu au mode de, de, de vie différent. Comme par exemple, ce que, ce, ce que j'ai remarqué euh, plus particulièrement, ça a été cet hiver, euh, c'est la, la, la différence au niveau de la, de la luminosité. Parce okay. que euh, bon même, même au Québec, au Québec, les températures sont plus extrêmes, par exemple. Donc la température, même à ce niveau-là, n'a pas été un problème pour moi. Euh, parce qu'au au, au Québec, par exemple, on voit généralement, euh, comme pendant l'hiver, ça peut aller jusqu'à moins 35 degrés Celsius. Moins 35 degrés Celsius, tandis qu'ici? Tandis qu'ici, on a atteint euh, pendant plus quelques, quelques semaines moins 25, quelque chose moins 25, comme ça. Okay. Donc, 10 degrés, moins 10 degrés d'écart. Oui, puis pareillement dans, dans l'autre direction aussi, comme au Québec, on va avoir plusieurs semaines à plus 30, plus 35 de. Euh, Ok. De, de, de, pendant l'été, en fait, on, on, on a comme dans, dans les plus grandes différences, en fait, de, de, dans, dans les températures au monde, à ma, à ma connaissance. Fait Ici, c'était plus stable, mais la grosse différence que j'ai trouvée, c'était au niveau de la lumière. La lumière. Oui, parce qu'étant donné que je viens de, de, de la ville de Québec, qui est quand même plus au sud de, de la province de Québec. D'accord. Um, on, on, est un petit peu plus, on est un peu plus au sud qu'ici que à Tallinn géographiquement. Okay. Et puis ça, ça a pour résultat que ben le, le soleil pas une, ne se couche pas avec autant d'extrêmes. Je, je, je, je, je n'avais jamais, jamais connu comme par exemple le, le fait que le soleil en hiver puisse se coucher aussitôt. À 15h, heures, 15h20? Heures ouais, quelque chose comme ça. Après, ça va être levé à presque 10h, quelque chose comme ça. Donc, juste quelques heures de, so de, de, de, de soleil pendant la journée. Alors, au Canada, là, d'où tu viens, c'est le soleil se couche à quelle heure, par exemple? Bah, au plus fort de l'hiver, ça va être plus dans les environs de 5 à 6 heures. 5 à 6 c'est comme en France? Mm -hmm. Oui, okay. approximativement. Okay. On okay. est à peu près la même euh, okay, okay. Y à la même okay. attitude, ouais. ça, Donc tu perds deux, deux heures, deux heures de, de luminosité par par jour à peu près. Ouais c'est ça. Fait que je, je dois t'avouer que pendant environ comme un mois comme fin, je, je, comme dé, le mois de décembre principalement. Je l'ai trouvé plus dur que d'habitude, principalement à cause de ça, comme j'ai. C'est ce que c'est l'avis généralisé des expatriés ou, ou de ceux qui se renseignent hein, sur l'expatriation en Estonie, mm -hmm. c'est que les journées sont plus courtes. Alors bien sûr, il y a des, des petits rituels, hein, des choses mm -hmm. qui font que. Euh, niveau santé, euh, niveau luminosité, point de lumière, là par exemple, tu vois, il y a certains projecteurs ici. Mm -hmm. Mm -hmm. Lumière artificielle, certes, mais il y a quelques contours à utiliser que les Estoniens utilisent assez bien mm -hmm. pour, euh, ben, pour, passer, euh, pour passer les, les, les, jours, euh, les jours difficiles. Hein. Oui, puis c'est effectivement quelque chose que j'ai fini par faire, que j'ai commencé à me faire pousser euh, quelques petites plantes sur, sur mon bord de fenêtre. Puis, j'en ai profité justement pour m'acheter quelques lumières en même temps pour les aider, puis aussi pour moi-même à ce niveau-là. Donc, les personnes qui, euh, pour qui la luminosité est importante, là, euh, des journées, des journées qu'on peut retrouver euh, comme au Canada ou en France, l'Estonie, ça ne va pas être fait pour, pour vous, à moins mm -hmm. que vous passiez l'hiver euh, au soleil. Essentiellement. J'ai d'ailleurs remarqué que... Particulièrement chez les Estoniens que je, je, je connais de, depuis, euh, qu'il qu y a une baisse supplémentaire en fait de l'aspect social pendant, pendant ces temps-là. Comme justement depuis, de, de, depuis ces dernières semaines, -là, ça l'a ça, ça, ça, ça repris du mieux, mais on, on, on dirait, comme je, je me fais un peu l'image, c'est comme si les gens tombaient un peu en état d'hibernation. C'est pas faux. C'est pour ça que je dis aussi je dis aussi que l'Estonie convient le mieux aux personnes qui sont en couple, ou qui se mettent en couple, ou bien mm -hmm. qui viennent avec enfants et femmes. Mm -hmm. Parce que ben, c'est bien plus agréable d'avoir de la compagnie. Euh, pour le célibataire euh, qui compte rester un an dans le pays, il faut s'attendre à se sentir seul à certains moments de l'année, ça c'est certain. Mm -hmm. J'avoue que c'est effectivement un peu plus dur à ce niveau-là. En même temps, je pense que c'est une question au moins, au moins pour moi-même de, de rester actif, de, de dire bah faut continuer de, de, de rencontrer des gens puis mm -hmm. de, de voilà de, de faire toutes sortes de rencontres puis peut-être un peu comme cette idée-là de étant donné que les Estoniens sont un peu introvertis, justement ça ça demande de faire preuve d'un peu plus d'extroversion que dans d'autres pays c'est comme justement le, mm -hmm. le L'Europe, le, comme, comme l'Europe de l'Ouest ou euh, l'Amérique latine ou ce, ce, ce genre d'endroit, donc ça requiert plus d'efforts personnels. J'aime pas trop cette notion, mais on sort de sa zone de confort, en, entre guillemets. Oui, en quelque sorte. Puis. Intéressant. Puis, les gens sont quand même bien ouverts de façon générale. Puis, si ça fonctionne, ouais. ça fonctionne. Si ça fonctionne pas, ça fonctionne pas. Il n'y a pas de problème à C'est ce comme, comme ça qu'on a créé Life Invest. Hein. Life mm -hmm. Invest a été aussi le succès de Life Invest, c'est grâce à des partenaires estoniens. Mm -hmm. euh, mais qu'il a fallu trouver, avec qui il a fallu sociabiliser, et avec mm -hmm. qui il a fallu développer un climat de confiance. Euh, c'est plus difficile à faire de prime abord. Mais une fois que ça l'est, bah, c'est pour la vie. Et mm -hmm. bon, Moi, je suis venu ici en célibataire et j'ai rencontré ma femme. Donc, mm -hmm. euh, euh, je connais un, un ami et client qui a rencontré sa compagne en Estonie, par exemple. Mm -hmm. Et il y, y a beaucoup, beaucoup d'exceptions qui confirment la règle. Mm -hmm. Donc, euh, Mais c'est intéressant de, de, de, de, de garder en conscience que ça permet bah, de sortir de ses habitudes mm -hmm. et, et de faire un effort supplémentaire pour, euh, pour sociabiliser, pour trouver une petite amie peut-être, une partenaire de vie. Oui, ben en fait, je crois, crois qu'on pourrait dire comme ça, c'est que ça, ça demande plus d'initiatives. Plus d'initiatives. Qu'à d'autres endroits. Mais en même temps, quand, quand, quand on y met, quand, quand met l'effort, généralement les résultats seront là. Mmh. Intéressant. Donc c est, c est, ça, ça, ça fonctionne dans les deux sens. C'est vrai. Tiens, bonne question. Ça, ça fait, ça fait un bon segment aussi. Euh, Qu'est-ce que l'Estonie t'a inspiré à faire de différent, quelque chose que tu osais pas nécessairement faire au Canada Et le fait d'être extirpé, disons, d'avoir changé d'environnement, mmh. t'a permis de, de de concrétiser, disons. En bonne partie, ça, ça m'a. Ça m'a énormément poussé à plus, par exemple, parler de mes projets avec, la, avec les gens en général. De un, grâce à cette ouverture-là que, que, que, que je découvre ici pour les nouvelles idées, pour l'innovation, pour la technologie, ce genre de choses-là. Mais même, même un point de vue un peu plus personnel. Comme par exemple, moi, je, je me trouve en fait à être professeur amateur de danse et de théâtre. Puis... Euh, euh, il s'est passé par exemple un petit quelque chose qui m'a qui, qui, qui un peu touché à un certain moment, comme il y a, il y a quelques mois quand j'ai commencé justement à, à donner des ateliers semi-privés, à, à voir les gens pour ça et tout. Bon, Évidemment, même principe, ça demande une certaine quantité d'initiative, une certaine quantité d'efforts, il faut aller chercher les gens et tout. Mais il y a plusieurs personnes que une fois que je les ai trouvées, que, que, que justement il y avait l'air un peu de un peu introverti, mais qu'on qu qu découvre comme étant en fait très motivé à participer. Très motivé justement, comme à, à découvrir puis à essayer des, des, des, des nouvelles choses puis à aider à ce que ça fonctionne. Et à partir d'un certain, certain moment, comme au, au, au bout de trois ou quatre fois que je, je donnais comme les ateliers, je, je faisais ça comme. Quel type d'atelier? Euh, des ateliers d'improvisation, de, de, dans ce cas-ci. D'improvisation. Oui, okay. ouais, comme initiation. Théâtre. Ouais. Oui, pour l'initiation au théâtre, puis l'expression artistique, aider les gens à s'exprimer, puis justement, autant du point de vue artistique que parler sur une scène, de, devant des gens, etc., etc. Hum, au bout de, de, de quelques fois que je, je le donnais, bon, tu sais, hum, je, je suis habitué à faire ça un peu bénévolement. Et, vu mon entreprise vu que c'est pas quelque chose que je m'attends à faire particulièrement d'argent avec ça et tout c'est quelque chose que bon, je fais juste inviter des amis, des, des quelques nouvelles personnes et on organise ça et puis tout ça mais au bout de quelques fois, il y a plusieurs personnes qui tout d'un coup se sont mis en fait à demander de me payer chose, chose, chose que j'ai trouvé très drôle en fait parce que habituellement pour ce genre de choses là, c'est c'est un peu comme une bataille, tu euh, Généralement, comme bon, organiser, euh, organiser, comme des choses plus sérieuses, plus professionnelles, euh, essayer justement comme d'en faire un métier. Euh, au Québec, c'est très difficile, comme particulièrement dans dans le monde des arts, parce que les, les gens ne, ne sont pas prêts comme à supporter ça. T'sais. Ils font plus comme profiter, consommer. Ils voient évidemment on, on profite de la, de la culture américaine. Qui est, qui, est, mm -hmm. qui est beaucoup plus accessible puis qui a beaucoup plus de, de, de fonds et d'investissements derrière ça. Mais l'idée, justement, comme de, de, de faire quelque chose comme ça et d'avoir une forme de support de cette façon-là, quelque chose à quoi je n'étais pas habitué. Et le, et le fait que, justement, comme plusieurs personnes arrivent et même se, se posent la question par eux-mêmes et proposent, en fait, de m'aider à payer... Euh, les frais pour la location d'une salle, euh, ce genre de choses-là, même s'ils n'ont pas nécessairement beaucoup de moyens. Dans, dans certains cas, ils, ils venaient me voir en disant « Ah, j'ai juste 5 euros à te donner, je sais que te, te, tu ne demandais rien, mais prends-le pareil, j'aimerais ça que ça continue, puis je veux te supporter. » C'est quelque chose qui m'a touché, pour être honnête. Mais J'ai trouvé comme... Particulier, puis une, une forme, une forme d'ouverture que je ne suis pas habitué de voir généralement. Joli, joli. Donc un simple intérêt personnel, euh, un hobby, potentiellement se transforme en, en personne d'influence et puis en, en business potentiellement. Oui, puis il y, y, y a comme une sorte de, de facilité à, à ce niveau-là, justement, comme autant. Autant à partager ça avec les autres qu'à discuter puis à développer des idées puis des choses comme ça. Donc, donc depuis, depuis justement comme ces deux derniers mois, je suis beaucoup plus porté à parler de mes idées puis de mes projets avec les autres puis à, à avoir comme toutes sortes de discussions justement à ce niveau-là que je n'aurais pas nécessairement eu avant. Hein. Ouais, magnifique. Ben, c'est inspirant. Tu parlais aussi de. Une contribution sur un, un château à rénover. Tu contribues pas mal aussi là-dessus. Ça fait pareil segment avec le, le, le tu me dis si c'est le cas, mais avec l'expérience, on va dire, inoubliable. S'il y a une expérience, et mm -hmm. ce que tu viens de me raconter déjà est, est quand même assez, assez fascinant, mm -hmm. s'il y a une chose que tu devrais retenir, vraiment une, un moment, un moment fort. Euh, je je t'avoue que, oui, effectivement, le, le, j'ai passé un certain temps à faire du bénévolat euh, au manoir de, de Colga, qui est à une heure et demie environ de, de, de route d'ici, mm -hmm. euh, qui est un manoir médiéval qui date du, du 14e siècle. Et puis, de, de, de passer un, un peu de temps là, justement, à aider à rénover puis à réfléchir à justement comment faire renaître cet endroit-là qui a une histoire immense, en fait. C'est un manoir, donc c'est comme un ancien château, disons, de chevalier c'est peut-être un manoir de chevalier Ah oui, c'est très grand, comme trois étages des grandes colonnades, l'architecture justement médiévale d'époque et tout grand terrain, la forêt tout autour, Magnifique. etc., etc. Puis cette, de, de, de pouvoir justement comme participer à ça tout en euh, faisant un petit peu de, de, de, de travail manuel, en vivant un petit peu plus, justement, comme bon, pratiquement dans, dans la, nature, dans la euh, nature, etc., etc. etc. Ça c'est à combien d'heures, enfin com d'heures ou de minutes de, de, de, du centre de Tallinn euh, du centre de Tallinn, c'est presque 90 minutes. 90 minutes, okay, ok. Mais en, en autobus, c'est un peu plus rapide en voiture. Ok, donc. ok. Donc c'est à côté du, du, du centre, de, de la capitale de Tallinn. J'avoue que étant, étant donné que j'ai toujours eu, eu un certain intérêt pour l'histoire médiévale, c'était quelque chose justement que je, je, je souhaitais faire depuis que j'avais entendu parler de l'Estonie, j'avais visé le, le lieu. Puis tu as des origines européennes aussi. Oui, tout à fait. Comme en fait, si on remonte suffisamment loin, le, le, le trois quarts de, de ma famille est français. Comme on a fait des, des, déjà la, la généalogie de ma famille pour, pour s'apercevoir qu'en fait, on peut remonter quatre siècles en arrière jusqu'au jusqu premier soldat français que, que, qui a mis le pied au Québec. Et j'ai une de mes, mes grands-mères qui est slovaque. Donc, tu t'es rapproché géographiquement et. Bravo à toi d'avoir participé. Je sais qu'en off, on, quand, quand tu m'as invité à, à dîner chez toi, tu m'expliquais que tu avais réorganisé euh, en fonction de tes, tes humbles capacités, mais euh, le, le processus d'organisation, de, de rationalisation, euh, de, en gros, tu as développé ça comme un, comme un projet web mm -hmm. et tu l'as appliqué d'une manière réelle, physique et quantifiable sur le terrain pour aider les personnes à à mieux gérer ce château qui, qui nécessite beaucoup, beaucoup de ressources. Tout à fait, avec une, un certain succès jusqu'à date. Et je, je suis heureux de dire que dans dans cette même optique-là, justement, de, de pouvoir développer puis de discuter des idées, que même encore actuellement, je pense y retourner une fois de plus, comme mmh. déjà j'y suis allé quelques fois, quelques semaines par-ci, par-là. Mais qu'il y a aussi des, des discussions autour de ça pour dire Comment est-ce qu'on pourrait développer ça plus avant euh, de, de dire, bon, est-ce qu'on peut en faire un lieu euh, écotouristique, Est-ce qu'on peut amener des, des, des petites entreprises style un peu artisanal, etc., etc. C'est des choses que je suis en train de, de regarder puis de, de réfléchir qui sont un peu, un peu en à côté de mon entreprise à moi en technologie, mais qui en même temps, justement, c'est des choses que je n'aurais pas pensé pouvoir faire avant, de, de dire, participer même à ce niveau-là, à un projet comme ça, de dire, euh, on lance des idées, on discute, on essaie de voir comment est-ce qu'on peut faire fonctionner ça. Mais concrètement, tu sais, c'est pas juste des idées en l'air de dire, bon, quel business est-ce qu'on peut ouvrir, quel produit qu'on pourrait fournir, est-ce qu'on peut organiser des événements là-bas? Et pour, pour la parenthèse d'ailleurs, c'est... Peut-être la, la, la prochaine étape justement, la, la, la prochaine expérience intéressante serait potentiellement d'organiser euh, des, des, des ateliers de danse puis de théâtre dans le grand hall du Manoir. Mmh, lui-même des retraites d'entrepreneurs pour, pour les personnes qui s'expatrient ici, Par exemple, qui ont si... un intérêt commun. Ah oui, puis ça, ça serait définitivement ouais. une expérience potentielle. Ah ben tu me donneras les, les contacts en, en off si tu veux bien. Tout à fait. Mmh. Super, super. Bah, je sais que tu es, es un homme occupé, euh, tu travailles sur beaucoup de, de choses. On n'a pas nécessairement eu l'occasion d'en parler, mais euh, quelle est la suite pour toi? Comment est-ce que tu vois les, les six prochains mois? Est-ce que tu vas rester ici? Est-ce que tu comptes voyager, visiter d'autres pays? Pour l'instant, le, le, je, suis, je suis en train de, de, de, de commencer à faire le nécessaire pour... Euh, obtenir ma résidence ici. Mm -hmm. Donc, j'ai commencé à regarder les démarches et dans, incessamment, dans les prochains jours, euh, semaines ou plus tard, je vais effectuer les démarches pour euh, justement obtenir, obtenir ma résidence. Um, C'est sûr que je continue de, de, de regarder les autres endroits qui peuvent être intéressants, comme, le, comme, comme on avait discuté en offre justement de la, de la géorgie. Hum, es, Qu'est-ce que tu as entendu de la Géorgie? J'ai entendu que ça pouvait être un endroit très intéressant aussi qui est en train de se développer pour les nomades digitaux comme moi. Autant, autant en termes d'entreprise et plus encore en termes de, de climat. J'ai certains amis qui sont justement allés passer l'hiver là-bas je te confirme, j'y étais aussi avec mm -hmm. ma épouse, euh, il fait allez, on va dire 10 degrés de plus, euh, voire 20 degrés de plus, mm -hmm. pour les jours où il fait moins 20 ici, c'était te... ben, du zéro. Ou de la température négative avec 1 degré en dessous de zéro ou 2 degrés en dessous de zéro, c'est très montagneux, mm -hmm. donc il euh, y, a, y a de la nature, mais c'est diverse. Donc, c'est pas mal. Donc, tu as des amis là-bas qui t'ont peut-être recommandé de leur rendre visite. Oui, exactement. Puis, en même temps, je, je suis en train de regarder pour peut-être développer un ou deux contrats mm -hmm. avec des clients ici. Donc, je suis dans l'idée de, de de faire de l'Estonie pour moi un peu comme ma, ma sorte de base d'opération. C'est la base. Ouais, ce que j'aime bien dire. L'Estonie, c'est la base. Bon, on va t'aider, bien sûr, dans les démarches. Euh, L'Estonie, c'est la base qui permet... C'est la première étape dans un plan diversifié. Mm -hmm. C'est souvent le, le point de chute que les personnes choisissent, puisque c'est simple, rapide, rentable, lorsqu'on est bien accompagné et lorsqu'on s'y sait préparé. Mm -hmm. Et à partir de là... Parce qu'il reste des limites, comment je dis Top. Mm -hmm. pour, euh, dernière question, pour la personne qui regarde cette interview et qui hésiterait à s'expatrier, à passer le cap, à atteindre ses objectifs cette année. Qu -ce Qu'est-ce qu que tu lui diras, mot de la fin? Je dirais de, de ne pas hésiter de foncer. De, de, plus, plus que d'essayer de le faire, de, de mettre tous les efforts pour, pour que ça se produise, puis en cas de besoin de faire le nécessaire pour simplement rencontrer des gens comme rencontrer les bonnes personnes, que ce soit Romain ici ou tout, tout le genre d'autres personnes que j'ai rencontrées moi-même et, et dont j'ai parlé tout à l'heure, ne, ne pas hésiter à aller de l'avant. La, L'Estonie, c'est vraiment l'endroit pour faire ça. Sur tous les plans, que ce soit au niveau social, que ce soit au niveau euh, entreprise, que ce soit au niveau euh, personnel ou amoureux, L'Estonie, c'est vraiment un endroit pour se lancer puis essayer. Donc, ne pas hésiter à le faire puis aller de l'avant. Benjamin, merci à toi. Merci à toi aussi. Comment est-ce que Life Invest peut vous aider? Trois possibilités.